Sur Shadowlands, les légendaires sont plus ou moins équilibrés et c'est évidemment un constat qui a également fait Blizzard, donc dans le patch PTR 9.0.5 qui va arriver bientôt, incessamment sous peu, et qui contient énormément de motifs, dont des motifs qu'on a déjà vu la semaine passée sur les congrégations, etc., ils seront attaqués désormais aux légendaires. Et il y a beaucoup de modifications au niveau des légendaires. Il y a soit des refondes totales, soit des ups, soit des ajustements. Et dans cette vidéo, on va parcourir le patch note, classe par classe, pour voir qu'est-ce qui est changé et qu'est-ce qu'on qu va contenir ce patch, et on va également en discuter un petit peu, donner notre avis sur est-ce que ça va être suffisant, utile, est-ce que ça va faire revenir une spé comme le rogue Assassinat est-ce que ça va changer réellement quelque chose ou pas, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va voir classe par classe, donc si es intéressé que par une classe, n'hésite pas à aller te checker en bas de la vidéo, il y a les petits curseurs à l'habituel, et tu peux directement checker que ta classe, si tu es curieux de savoir tout ce qui se passe un peu partout, comme moi, je t'invite à regarder toute la vidéo, c'est parti et donc c'est parti pour voir tout ça, on va prendre par ordre alphabétique anglais, parce que c'est le plus simple, et on va commencer par le décassant. On a des modifications au niveau de trois de ces légendaires, les trois qui sont bah, les moins joués, hein, forcément. Souvent ça va être le principe, hein. ces légendaires pas joués qui sont touchés, celles qui sont jouées ne sont pas trop touchées, C'est-à-dire de pas trop faire râler qui les ont déjà craftés. On a une modification au niveau de la légendaire sur la rune dansante. Donc désormais, la légendaire dit que, 1, quand tu claques rune dansante, tu génères 5, stars, 5 charges de bonne shield, Ensuite tu as l'effet comme avant, donc quand une charge de bouclier DOS est consommée, le cooldown de ta rune dansante est réduit non pas de 3 secondes mais de 5 secondes, ce qui est vraiment beaucoup. Et de plus, ta rune dansante, quand ta rune dansante s'évapore, ta régénération de rune est augmentée de 40% pendant 10 secondes, ce qui devient une très bonne légendaire. Je pense qu'à l'heure actuelle, les dégâts la plupart du temps sont déjà assez stuff, donc ça va continuer de jouer majoritairement légendaire sur les 3 pestes pour augmenter les dégâts. Mais pourquoi pas, sur une prochaine saison de Shadowlands, voir un petit peu cette, cette ordre qui va être changée ou d'autres légendaires qui pourront être intéressantes à être craftées. Ensuite, on a la deuxième, le, sort vampir, le, le, le Vampiric Blood, sur le sang vampirique, il génère désormais 45 de puissance runique quand tu l'utilises, comparé à avant, et de plus, quand tu fais frappe au cœur, tu réduis le cooldown de, de Vampiric Blood de 2 ondes ça a été un petit peu pas à ce niveau là et en plus on a également une modification au niveau de la dernière, de nouveau sur le Vampiric Blood mais celle là c'est celle qui fait que ça marche également sur tes alliés donc ça a été également ajouté pour que ça te booste un petit peu toi même donc Vampiric Blood te donne désormais 5% de ponction et sa durée est augmentée de 3 secondes de plus, ça affecte également pour 50% de son effectivité les, euh, les gens de ton groupe donc, ça, ça devient pas mal, ça devient un coup de denrène parce que ça augmente désormais un petit peu plus ta ponction, même si c'est pas énorme la regen que tu peux avoir, mais ça augmente également sa durée en plus de le faire à tous les membres de ton groupe. Donc, potentiellement, si t'as pas de problème de tankiness particulier et que ton groupe prend des dégâts sur certains fights par exemple, ça peut être vraiment intéressant. Donc, c'est plutôt cool qu'ils aient fait une modif là-dessus. Au niveau du DK Anoli, alors la grosse modif pour le PVP, vraiment énorme modification, le chiffre est monstrueux. On passe de 4% sur la frappe nécro à 6. 6% d'absorbe. Pour rappel, des carimpies, c'est un peu le cauchemar des healers. Il met des frappes nécrotiques qui font que... Bah, tu te soignes pas quand tu... Euh, parce que c'est absorbé par les frappes nécrotiques. Et désormais, c'est 6% au lieu de 4%. Up énorme 4 à 6%, c'est 150% d'up. 150% C'est... Ça. Ça, juste ça, pour moi. Là, c'est cool. Des carimpies va revenir. On en voyait très peu, on voyait beaucoup de dégâts Frost. Pour moi, ça... Ça va faire revenir des carimpies en arrière. Alors, peut-être pas en top 3, hein, clairement, mais ça va le faire revenir. Ça va faire revenir, ça va revenir dans les comptes. ça va être vraiment dur à tenir des carimpies. Euh, des carimpies, par les dents sacré. avec ça sur la tête, tu vas kiffer. Hein, tu vas kiffer. Déjà que ça met des gros dégâts des carimpies, ça c'est vraiment un gros up et ça a vraiment changé pas mal de choses, je pense. Ensuite, au niveau du Rune Carver. D'ailleurs, si t'as des avis contraires ou si t'es d'accord, n'hésite pas à le dire en commentaire ce que tu penses par rapport à tous les modifs. Enfin, je lis tout ce qui passe, hein, donc n'hésite vraiment pas. Si c'est un espace de communauté, donc c'est fait pour qu'on puisse échanger, donc et vraiment, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses toi. Ensuite, euh, du coup, on a une modification au niveau de la légendaire qui fait que tu as le super zombie qui explose et qui vient. Désormais, ça a encore moins de proc. Non, un 75 proc par minute... Ouais, si, c'est un petit peu plus de proc, ok? Et ça va faire un petit peu plus mal, donc ça passe de 1,5 à 1,75 proc. Tu as gagné un petit peu plus de dégâts, euh, suivant l'aspect, donc c'est légèrement un petit peu plus. Donc si t'es en impie, t'as un ratio un petit peu plus sympa que si t'es en blue ou en frost, donc c'est un petit peu plus fait pour impie. Donc légère up de cette légendaire qui n'était pas du tout jouée, donc c'est une légendaire qui fait apparaître un zombie, qui va exploser et mettre des blessures plus sur Mais le truc c'est que c'est trop random, on préfère jouer avec celle qui augmente ton pet et qui va augmenter globalement tes dégâts. C'est plutôt une légendaire de base de mythique plus. Mais qui n'a jamais vraiment vu le jour Qui n'a jamais été assez forte Les pouvoirs d'anima on va passer de façon torgaste à l'heure actuelle Ça représente une difficulté pour personne Rune Carver Donc au niveau des modifications des légendaires sur, le dé... sur la globale Sur Phéromone Qui fait que tu gagnes des boosts de hâte euh, Pendant que tu es dans la zone de la mort et de composition Quand tu es en décassant Désormais c'est plus 7,5 mais c'est 10% Donc petit up au niveau de cette légendaire Quand on est en décassant Au niveau du chasseur de démons alors, en spécialisation DPS, en spécialisation AVOC, le fait d'activer aura d'immolation augmente les dégâts de ton prochain failrush, non pas de 3%, 300% mais de 600% Donc unbot Chaos a été revu, à l'heure actuelle on ne joue quasiment que les glaives, ça peut être sympa, j'ai du mal à voir numériquement ce que ça donne, j'aurais besoin de creuser un petit peu plus. En tout cas, up de 300 à 600%, donc x2 sur le talent Unbought Chaos. Qui est très conséquent. Ensuite, on a un up au niveau de la légendaire sur la morsure du démon. Demon's Bite. Lee euh, laisse une blessure ouverte sur tes ennemis qui fait que tu leur fais 100% de dégâts d'attaque au lieu de 5% <rire> en 15 secondes, ce qui est déjà quand même beaucoup plus. Et augmente les dégâts qui subissent de ton aura d'immolation, non pas de 50%, mais de 100%. Donc, euh, grosse légendaire quand même, euh, gros up de la légendaire, hein, x2, x compte <rire> x20, pardon, x20 et x2, donc ça up beaucoup cette légendaire qui augmente les dégâts de ton aura d'immolation. Donc à voir, à voir si ça pourrait pas être plus sympa également dans les situations de multi. Au niveau de l'aspect tank, ouais, ça change juste le level, ouais, ouais, ouais, La Fodder to the Flame, bah évidemment c'est devenu une compétence qui peut proc, donc ils ont rajouté un taux de proc sur le pouvoir des Necrolords, je t'invite à revenir sur la vidéo d'avant si t'as envie de voir là dessus mais en gros ça devient désormais un proc qui met des dégâts de zone et qui peut tuer instantanément avec ton jeté de glaive donc gros changement au niveau de Necrolord hein, pour les chasseurs de démons ensuite on a une modification au niveau du pouvoir légendaire donc à Ibeam, donc le regard furieux avait 20% de chance de ne pas déclencher son cooldown et de te redonner enfin, j'ai vu que ça, désormais, c'est 40% de chance de ne pas utiliser son cooldown, c'est énorme, si on hein. regarde sur, regard sur c'est vraiment fort, qui, en plus, parce que ça peu activer la méta, etc., sur tes talents, et, bah, ça deal bien, et 40%, c'est quand même beaucoup, et, en plus, ça te redonne 30 de c'est énorme, et de la même façon, en DH tank, Feltevastation a désormais 40% de chance, au lieu de 20%, et également de te redonner 52 de fury. gros up au niveau de cette légendaire, hein. Réellement ah conséquent. Généralement, on n'aime pas trop les légendaires qui ont de la RNG, mais alors là... Pff, ah, je sais pas trop, honnêtement, dans des situations multi, c'est très très fort. Regarde hein. Le gracieux, ça t'active ton boost de hâte, ça t'active ta morph etc. ça. Enfin, c'est vraiment fort. Hein. Tu peux... Alors, c'est RNG, c'est relou parce que potentiellement, encore une fois, sur certains fights ou autres, bah, ça va être très fort ou ça peut être très nul. Mais bon, voilà, au moins elle est up et... Euh et du coup c'est conséquent, moi j'aurais préféré que ce soit un cooldown fixe ou un truc comme ça, j'aime pas trop les, les trucs de RNG, mais, euh, mais bon en tout cas elle a été et elle devient nettement nettement plus viable, au niveau du druide le druide feral le fait, donc la légendaire, sur le fait que tes habilités euh, d'idées claires te génèrent 35% de leur euh, de leur coût en énergie et ton maximum d'énergie est augmenté de 60 c'est plus 25, c'est 35 donc, ça a été quand même pas mal up, sachant que cette légendaire était déjà vraiment pas mauvaise pour un feral on a une modification également au niveau de la légendaire sur Berserk qui n'était pas jouée, qui pour autant va devenir probablement très intéressante. Le, des compétences qui génèrent des points de combo, donc tout ce qui va être euh, Griffure, euh, langbo, etc. Réduisent le cooldown de ton Berserk non pas de 0,2 mais de 0,3 secondes, donc ce qui devient déjà nettement plus conséquent, et pendant que tu es en Berserk, tes compétences font saigner la cible, donc celles qui font générer des points de combo, donc encore une fois, Lambo, etc. Bah, les trucs que tu spam, hein, typiquement, donc majoritairement le Lambo quand tu seras en Berserk, font également saigner la cible pour un montant additionnel de 150% de leurs dégâts en 8 secondes au lieu de 100%. Elle devient vraiment très forte et ça va augmenter nettement ton burst en feral. Si tu as envie de burster, si tu envie de faire très mal, ton Berserk devient un cooldown monstrueux avec ça et te permet de le récupérer plus vite. Donc sur des fights où tu vas pouvoir récupérer un Berserk en plus, ça va être la meilleure légendaire. Sinon probablement ça sera toujours pas le cas, mais si t as envie de burcer, de faire très mal, même d'ailleurs potentiellement en PVP, tu peux vraiment te faire plaisir avec cette légendaire-là. Au niveau du droid heal, le droide restauration, on a croissance sauvage qui a été augmentée, qui désormais heal plus, c'est 91% c'est 98%, ce qui est déjà plus sympa, ce qui est logique, hein, il est besoin d'un petit up, donc ça me, ça me choque pas, en plus c'est un petit up, c'est pas déconnant. On a désormais également une modification au niveau de la légendaire sur la prompt de guérison, qui a été un petit peu top, c'est-à-dire que du coup, prompt de guérison ne consomme désormais plus de heal sur le temps sur la cible, et augmente la durée de tes heal sur le temps sur la cible pendant 10 secondes. Avant c'était 8 secondes, désormais c'est 10 secondes, à voir si ça suffira à faire la modification, en tout cas c'est un up au niveau de cette légendaire. Ensuite, on a des modifs au niveau des glyphes, ça peu importe, chasseur en spé bête. Alors là, on a un up conséquent d'un petit peu toutes les légendaires, de façon à ce que, évidemment, euh, spé bête redevienne quelque chose qui, a, qui est au menu, qui est sur la table. Donc, horde de tuer n'a plus 20% de chance, mais a désormais 35% de chance d'invoquer le dire beast, tu attaques sur ta Targaz. Donc, le fait d'invoquer la petite bête, c'est le petit talent que tu peux avoir sur la première ligne en chasseur, qui également te file de la hâte. Et du coup, désormais, quand tu as fait horde de tuer, tu as 35% de chance de l'invoquer. Ça devient vraiment beaucoup parce que 35, c'est. Enfin, de 20 à 35, c'est quasiment x2 sur l'UP. C'est un tout de proc qui est nettement, nettement plus haut, qui a de filet de la hâte, etc. Donc ça peut devenir honnêtement très intéressant. J'ai hâte de voir un petit peu ce qui va ressortir en termes de sim, ce qui va ressortir en termes de tests, etc. De toute façon, je te referai des vidéos sur. Euh, quand on en sait davantage, quand on sait plus fixe sur qu'est-ce qui va être les nouvelles opties, les nouvelles légendaires à craft, etc. pour toutes les classes. Fais pas là-dessus. En attendant, du coup, ça reste un UP très conséquent au niveau de cette légendaire. Ensuite, modification au niveau de la légendaire sur le tir du cobra. Le tir du cobra a désormais non pas 25 mais 50% de chance de faire en sorte que ton prochain lance de tuer ne coûte pas de focus. C'est énorme, une chance sur deux, boum. Ah ils les ont sacrément up, hein. 25 à 50%. Ensuite, modification au niveau de la légendaire sur le tir à serrer. Le Tir à serrer fait désormais 10% de dégâts supplémentaires et applique tir à serrer Et appliquer tir à serrer désormais reset le cooldown de ton ordre de tuer. Et c'est pas par 5 secondes, mais ça le reset complètement. Quoi qu'il arrive, quand tu vas faire tir à serrer, tu vas récupérer hors de tuer. Et en plus, il fait 10% de dégâts supplémentaires. Bah alors, les dégâts de tir à tirer, c'est pas forcément ça qui va forcément tirer vers le haut à classe. Mais désormais, c'est plus une réduction de cooldown qui, de toute façon, était plus ou moins euh, proche de, de ce que ça fait maintenant. Mais c'est sûr, maintenant, tu vas faire hors de tuer. Tu peux faire tir à tirer, hors de tuer, tir à tirer, hors de tuer. Donc ça va te permettre de faire des euh, enchaînements beaucoup plus conséquents, notamment avec, euh, les, avec le courroux baissier et compagnie. Donc... Pourquoi pas, ça devient une très très bonne légendaire monocible. Elle était déjà ok en mono cible. Euh, bon, ça valait pas, le, ça valait pas le, la fusée éclairante. Ça valait pas la légendaire là qui va être qui est monstrueuse. Et dont on va parler tout de suite parce que ça, c'est vraiment game changing. Elle était déjà jouée dans les logs. Tiens, je vais te montrer ça rapidement. Elle était déjà jouée, ok C'est une légendaire qui en plus marche très bien que l'aspect bête. Pas pour spécialement critiquer l'aspect bête, mais c'est vrai que c'est quand même une spé qui est probablement, ou très probablement, la plus simple et la plus accessible à jouer, parce qu'elle ne demande pas de caster elle permet de se déplacer en permanence, et euh, tu peux faire du mono, de la wave de façon très simple, et en plus, tu n'as pas énormément de touches, ni de cycles à faire attention. faut surtout faire gaffe à tes de la série, etc. Mais c'est une spec qui est surtout euh, plébiscitée, parce qu'elle est très agréable à jouer, et très simple dans ses mécaniques, et en plus, te permet de déplacer en permanence, donc tu as tous les avantages du jeu, tes pets ne prennent pas de dégâts, donc tu n'as même pas à micro-gérer tes pets, tu mets tes pets attaques sur dessus, etc., donc, ça reste une pièce qui est très très très très forte, parce qu'elle a quasiment aucun défaut. Ses seuls défauts potentiels, c'est à l'heure actuelle, c'est ses dégâts, c'est tout. Et là, à l'heure actuelle, tu dois également jouer le trap avec la fusée éclairante, ce qui te fait que tu rajoutes quand même de la complexité, parce que tu dois mettre un trap, tu dois remettre une fusée éclairante dessus, et du coup une partie de tes dégâts demande à ce que les personnes restent dans la zone de ce qui explose qui était contre nature par rapport au Spébet qui de toute façon de base n'a pas ces défauts là n'a pas des défauts d'avoir des zones qu'on peut avoir dessus n'a aucun défaut normalement elle a pas de défaut la Spébet en PVE elle est, elle est juste excellente il n'y a pas de défaut tu dois pas attendre à ce que les personnes soient dans ta zone tu n'as pas de casse, tu n'as rien et tu peux enchaîner facilement désormais Spébet alors je vais te montrer tac tac tac Spébet Là, quand tu vois parmi les parts, évidemment, il y a beaucoup, beaucoup de fusées éclairantes. Mais t'avais déjà des mecs avec Riot Walker qui arrivaient à s'en sortir. Top 5 avec Riot Walker, top 4, top 8. Donc, ça, c'est la légendaire qui fait que quand tu es sous Kuro Bestial, tes pets font des dégâts supplémentaires en critique. Donc, c'est celle où tu n'as rien à faire. Ça n'ajoute aucune complexité à ta classe, ça n'ajoute rien à gérer. Juste quand tu es sous Kuro Bestial, tu vas faire plus mal qui ne change rien, tes rotations ne t'ajoute pas de complexité, comparé à cette légendaire-là, qui t'ajoute une notion de complexité supplémentaire et de rotation à gérer. Là, tu peux le voir, il y en a déjà plein qui jouaient cette légendaire, même là, par exemple, sur Sun King, les premiers, c'était avec cette légendaire-là. Et te dire qu'elle a être up, mais à ce point-là, c'est monstrueux. C'est juste dingue ne fait plus non pas 20% de dégâts critiques des pets pendant le coup au bestial, mais 40%. A la base, quand il est sorti sur la bêta, c'était 30%. Et il s'est dit, oh là là, c'est trop, on le passe à 20. Et là, ils le remettent à 40%. C'est-à-dire que tes pets vont faire 40% de dégâts supplémentaires en critique. C'est juste Énorme, le, le crit étant déjà de base la meilleure stat du jeu, parce que c'est ce qui va augmenter le plus tes dégâts de base. Il faut euh, Sur n'importe quelle classe, le critique est une bonne stat, parce qu'en comparaison avec les autres stats, la polyvalence ou c'est une stat qui va forcément augmenter drastiquement tes dégâts, parce qu'il faut peu de points de critique pour augmenter ton critique. Et donc sur beaucoup de classes, critique est une stat qui est en 1, 2 ou 3. Mais c'est rarement, très rarement, une stat en PvE. Parce qu'en PvE, les crits font 200% des dégâts. En PvP, c'est 175. Mais en PvE, du coup, c'est très très fort, le critique. Et là, on peut le voir, pendant que Kourou Bestial est actif, tes dégâts de pet sont 40% supplémentaires. Honnêtement, je pense que rien que ça va faire en sorte que les BM reviennent. Ils seront pas forcément top 5, mais ils seront entre 5 et 15. Et vu tous les avantages qu'apporte tout kit de la classe, ça va être revenir. Alors, tu n'auras toujours pas le burst déprécié. Tu n'auras pas le PS des 6 ça c'est clair, mais tu auras des dégâts très corrects parce que tu as quand même accès à la congrégation des faits et tu auras des dégâts qui sont vachement augmentés parce que tes critiques font trop mal. Et même si tu veux jouer Kyrian ou autre, tu vas avoir des full critiques, parce que Kyrian te permet d'augmenter tes critiques, tes pets vont faire vraiment très très mal, ce sont déjà tes pets qui font mal, et en plus à encore une ça n'ajoute pas de complexité au niveau de la classe. Je pense vraiment que ça, ça va faire revenir BM au menu, donc n'hésite pas à me dire ce que t'en penses toi, mais je trouve ça extrêmement fort. Au niveau du chasseur précis, on ne joue que dans toutes les situations à l'heure actuelle en PvE, que une légendaire, qui est celle qui est sur la morsure du serpent, sur la visée. Qui est très forte, qui est très complète, qui marche dans tous les cas. Là, on a deux webs de légendaire. On a celle sur la précision. Précision dure désormais 5 secondes supplémentaires, et réduit le coût en focalisation de toutes tes compétences de 50%. Alors ça augmente la durée de précision, est-ce que ça suffira à de faire une légendaire jouée Je ne pense pas, mais en tout cas, voilà, ça a été fait. Et par contre... Légendaire multi-ciple, qui là va changer quand même pas mal de choses Tir rapide ne fait pas désormais 25% de dégâts supplémentaires Mais 35% de dégâts supplémentaires Et visé à 15% de chance de reset le cooldown de tir rapide c'est une légendaire qui est déjà jouée pas mal en PVP Parce que tu fais double tap, tir rapide trop mal Tu fais pouvoir clients double tap Enfin, euh, Comment on appelle ça en français bon, pas Double tap c'est assez clair, double dose tir rapide et tu faisais déjà de 100 à 10% de la vie du mec Si c'est un cuir ou un tissu, là désormais c'est 35% de dégâts supplémentaires, ça va faire vraiment mal, et du coup les double tapes si rapides vont faire extrêmement mal ça va devenir une très très bonne légendaire à crafter et tant mieux parce qu'on a quand même pas grand chose à crafter en légendaire, en un en... précis jusqu'à l'heure actuelle, au niveau du mage on a une réduction au niveau du talent pvp qui réduit les dégâts des dots sur la durée, c'était 20% se passe à 10% 10% ça me paraît vraiment faible pour justifier un talent d'honneur Surtout sur une classe, une classe qui a d'aussi bons talents d'honneur que ça Mais bon bah oh, en tout cas c'est comme ça Ensuite du coup au niveau du mage arcane A hein. chaque fois qu'un missile des arcanes touche un ennemi Les dégâts de ton prochain signe légendaire Les euh, prochains dégâts de ton prochain barrage des arcanes sont augmentés Non pas de 7 mais de 8% Et cet effet peut se stacker jusque 18 fois Celle-là elle était bien neuf hein. Signe légendaire qui fait pas mal de, de débat également mais waouh, wow, elle était bien neuf, enfin 1% de plus, le stage jusqu'à 18 fois. Je sais pas exactement quand tu joues cette légendaire à quel point tu attendais le nombre max de stack, donc je sais pas à quel point c'est ultra value. En bon, tout cas, elle devient désormais plus intéressante et c'est pas plus mal. Ensuite, au niveau de la SP feu, les cooldown de tes boules de feu réduit combustion, non pas de 5 secondes mais de 3 secondes en PVP, c'est normal, c'était broken. Tu sais faisais que des boules de feu, boules de feu, boules de feu, tu ne disais même pas tes procs juste pour récupérer les qui est un cooldown qui est bah, le meilleur cooldown offensif du jeu. Et qui fait en sorte que ma cheveu est top 3 à l'heure actuelle en PVP et donc euh, bon c'est pas déconnant surtout en 3v3 ça donnait vraiment des con... des gameplays où tu faisais que des boules de feu pour récupérer combus. t'as déjà le pouvoir d'effet t'as déjà le talent euh, sur petit bois qui permet de récupérer c'était vraiment trop tu récupérais tes combustions toutes les 45 secondes c'était débile là ça devient désormais un peu plus normal donc ça, ça me choque pas au niveau des légendaires le fait de faire des dégâts d'un ennemi avec des boules de feu ou euh, explosion ou pyroblast Fais en sorte que ta prochaine boule de feu euh, mette une météor sur la cible. Désormais, c'est plus 25 mais c'est 18. Euh, les joueurs ennemis comptent pour 2. Bon, je suis pas sûr que ce soit très fort, mais bon, en tout cas, ça a été up. A voir ce que ça donnera, ça m'étonnerait que ce soit joué pour autant. Et ensuite, on a un up de l'autre légendaire qui fait que, après avoir consumé 8 fois l'effet hot streak au lieu de 12 fois, ta prochaine explosion pyrotechnique qui n'est pas instantanée te donne combustion, non pas pendant 5 secondes, mais pendant 6 secondes. Bon, ça pareil, je suis assez sceptique. A voir, peut-être que ça pourrait être intéressant. Euh, pour l'instant, je reste plutôt à, à côté sceptique. Mais à voir si ça peut pas être intéressant sur, par exemple, reproche une combustion sur ta deuxième rune de puissance, pour avoir 6 secondes de combu sur ta deuxième rune, et peut-être qu'à roll tu peux t'en tirer plus. Ça, il va falloir, falloir théorie-crafter sec pour savoir exactement si ça sera fort. Au niveau du match froid, le match froid, ce qui a été euh, plusieurs fois sur les dernières pages, qui est désormais redevenu OK, pas top tier, mais ok. Le fait de caster 30 éclairs de givre au lieu de 60 fait appel à une orbe sur la cible. Le fait de toucher un ennemi compte deux fois. Et ensuite, on a une modification au niveau de la légendaire qui était très fin sur la bêta, qui a été hard nerf, etc. Et qui revient maintenant un petit peu. Pendant que orbe gelée est actif, tu gagnes doigts de givre toutes les deux secondes. Au lieu de gagner toutes les trois secondes. Ce qui devient désormais, désormais plus, nettement plus intéressant. 3 secondes, c'est vrai que ça se faisait un peu long. Sur la bêta, c'était 2,5 secondes, il me semble. C'était vraiment correct. Donc 2 secondes, c'est pas mal. Donc 2 secondes, c'est pas mal. Et ça redevient une légendaire nettement plus intéressant sur l'ordre de givre. En gros, ça ajoute beaucoup de burst hein, sur ton or. Et au niveau des légendaires générales, le fait de faire un sort de froid, de feu et d'arcane pendant 10 secondes de chacun augmente tes taux de critique de toute spells, non pas de 15%, mais de 20%. Il peut se produire que pendant toutes les 30 secondes et ça dure pendant 10 secondes. C'est un petit peu la version euh, Shabbat où tu vas inverser les éléments. Ça n'a jamais été joué jusque-là. Est-ce que 20% suffira à jouer Je sais pas. Ça peut être tenté. Le truc c'est que ça te fait forcément un spell qui t'intéresse pas dans ta rotation au minimum. Et c'était ça qui faisait que ça posait problème parce qu'il n'y a aucune classe qui a vraiment envie de faire ça. Donc à voir si ça suffira. Euh, c'est vrai que de base, tu n'as pas trop envie de mettre des sorts de froid, euh, d'arcane ou en feu, etc. Sur aucune DSP, tu as envie de mettre les autres sorts et à chaque fois, ça va te faire perdre du DPS. Donc c'est pareil, ça se théorie c'est pas évident de dire En tout cas jusque là ça n'a pas existé quoi. Ensuite on a un up au niveau des procs de la légendaire Qui fait que quand tu fais des boules de feu, éclair du givre ou des flagrations des arcanes, Tu as une chance d'avoir un proc qui fait que ton prochain proc de classe ne sera pas consommé Que ce soit le gel mental, que ce soit l'éclair, suivant l'aspect que tu vas jouer Que donc, pour le feu, le givre et l'arcane, ça ne sera pas consommé Bon je pense pas que ça sera joué pour autant mais en tout cas ça a été up et au niveau des conduits de puissance, là, on est sur Shifting Power, donc c'est au niveau du pouvoir des fées, qui a juste une modification de texte, donc <rire> pas changement à ce niveau-là. Moine Alors, qu'est-ce qu'on a de, qu'est-ce qui a été touché, qu'est-ce qui a de neuf au niveau du moine Déjà, dans un premier temps, le niveau du moine tank On a une modification au niveau de la légendaire sur les Purifying Brook et les Celestial Brook. Donc, en gros, tes breuvages qui vont t'égrosser les de 20 secondes et une minute sur ton report. Donc modification à ce niveau-là, donc Purifying Brew n'a plus désormais 25 mais 35% de chance, donc euh, très conséquent, de ne pas consommer de charge quand il est utilisé. Wow. Et en plus, ton breuvage céleste augmente ton armure de 50% pendant 8 secondes au lieu de 25% pendant 8 secondes. Donc en gros, tu as des chances de ne pas avoir de consommer de charge sur ton Purifying Brew, comme avant, mais beaucoup plus. Et... Quoi qu'il arrive, ton brevet céleste va augmenter ton armure de 50% pendant 8 secondes au lieu de 25%. Ça va bien quand même un énorme CD, parce que 50% d'armure pendant 8 secondes, c'est conséquent. Et en plus, as... Donc, franchement, au niveau tankiness, ça va met plutôt bien. Légendaire qui était bien up, Et à voir ce que ça va donner, mais c'est possible qu'en tout cas, elle devienne jouer. Hein. Ensuite, au niveau de la légendaire sur la pomme du tigre. Alors là, elle était up drastiquement, en même temps, c'est normal, elle était vraiment vraiment naze. Donc, pomme du tigre à 10% de chance. C'est passé à 40% de chance de faire 250%, non 300% de ses dégâts. Donc avant c'était 10% de faire 250%, c'était que dalle. Désormais c'est 40% de faire 300%, ça devient déjà un peu plus intéressant. Sur la pomme du tigre, et de réduire le cooldown de tes breuvages, non pas de 1 seconde, mais de 2 secondes. Donc là elle a été hop, énormément, mais en même temps c'est normal, elle a été vraiment énormément nulle. <rire> Donc à voir ce que ça a donné, ça peut être intéressant en tout cas d'avoir pas mal de reset CD et des petits dégâts en plus sur la pomme du tigre. Ça devient déjà un, un choix qui, qui se questionne, ouais, qui est un peu plus questionnable et ça fait plaisir. Au niveau de l'aspect heal, Mistweaver, 6 brume, on a une réduction du coup mana drastique de 2,1 à 1,8 sur la brume de rénovation. Complètement légitime, hein, Voilà, il n'y a, a pas de débat, hein, de toute façon ça se pompait trop le mana, cette spé. Au niveau du talent d'honneur PVP, le cocon qui est réduit non pas de 25 mais de 40 secondes, ce qui devient nettement plus intéressant. Évidemment, 25 c'était vraiment faible comme talent d'honneur. Parce que Jack Moine n'existe pas parce qu'il se fait WhatsApp sur son cocon. Euh, S'il a pas le cocon, c'est la merde. Au niveau des pouvoirs légendaires, on a eu... Un up au niveau du moine brume sur ses légendaires qui fait que le fait de soigner avec Enveloping Mist ou vivifié pendant que tu as ta brume à présente augmente les soins faits non pas de 15% mais de 20% et réduit le coût en mana non pas de 15% mais de 20% si tu as que 3 fois. Alors, moi, elle me semble vachement d'être mon plus sympa et devient une bonne légendaire là. Ça va, ça va être pas mal. Je pense que ça peut être vraiment pas mal. 20% c'est un bon chiffre. 15% c'était vraiment, c'était peut-être un petit peu de just, la 20% ça devient bien, on a également des réductions en coût de mana avant sur les autres compétences, donc vraiment il y a un truc à faire, que le moine, Tisbrume, c'est le gros HPS monotip du jeu, il a vraiment sa carte à jouer et il, il est vraiment utile même à l'heure actuelle sur Shadowlands, donc des up à ce niveau là ça fait plaisir parce qu'on en voit pas assez et que c'est une spec qui est vraiment chouette. Au niveau du moine, Marchement, on a une modification au niveau de la légendaire, alors là c'est vraiment modifié, c'est pas juste des chiffres, c'est des rework la légendaire, sur, donc je vais pas refaire l'ancienne version, on va faire que la nouvelle sur euh, le combo rising, RSK, Rising Sun Kick, Frappe du Soleil Levant et les points de la fureur. Donc, la frappe du Soleil Levant, euh, les coups critiques de RSK, bon, je dirais RSK, là, je sais que vous n'avez pas trop les trucs avec anglais, moi c'est beaucoup plus simple, tout le monde discute comme ça sur les forums, c'est plus sympa. Hein donc, frappe du Soleil Levant égale RSK. Donc, RSK, euh, les critiques de RSK réduisent le cooldown des, des points de la fureur de 5 secondes. Quand les points de la fureur se terminent, les, coups critiques, les chances de coups critiques de RSK sont augmentées de 30% pendant 5 secondes. En gros, quand tu vas faire un RSK, tu vas réduire de 5 secondes, c'est énorme, les points de la fureur. Quand tes, quand tes points de la se terminent, tu gagnes 30% de chances de crit sur ton RSK. Donc en gros, ça permet d'avoir les points de fureur beaucoup plus rapidement. Et d'avoir plus de crit sur le RSK pendant un petit temps après les points de la fureur. Dans l'idée, c'est une bonne légendaire. L'idée c'est intéressant, dans les faits, les points de la fureur ça représente trop peu de DPS pour que ce soit intéressant de les avoir tout le temps, c'est le RSK qui fait mal en fait Les points de la fureur c'est ok en multi-sim, mais au final c'est ta plutôt tatoupi qui va faire mal Donc les points de la fureur sont pas un sort très fort, ni en mono ni en multi C'est ok, mais c'est pas un sort très fort euh, En tout cas sur Shadowlands Et donc au final, ça ne changera rien, voilà, au niveau des sims etc C'est loin derrière ce qu'on peut avoir actuellement avec Invoker's Daylight donc euh, voilà, ça ne va rien changer. On jouera toujours Kyrian, on jouera toujours de Daylight, ça sera toujours l'autre. En tout cas, il y a une motif de cette légendaire. Peut-être qu'ils vont la changer encore, de façon à ce qu'elle devienne intéressante. Peut-être qu'elle deviendra intéressante en deuxième légendaire. À l'heure actuelle, les... c'est intéressant qu'ils y touchent, mais ça ne changera rien. Voilà, si tu peux jouer ça, tu as envie, mais c'est moins fort que les 33% de raid quand tu invoques ton esprit céleste. Au niveau du paladin... Le petit paladin. Donc le paladin sacré. Déjà on a un changement au niveau du talent d'honneur sur l'aura Aura Mastery. Donc avant ça réduisait les dégâts d'ombre et augmentait la portée de tes auras. Mais c'était un peu bizarre cette histoire de dégâts d'ombre. Ça a été retiré. Désormais tu récupères une minute sur Aura Mastery et ça augmente la portée de tes auras. Donc si tu joues ça avec ce talent d'honneur, tu auras du coup Aura Mastery toutes les deux minutes. Je vais, je vais te faire un dessin très simple. Ça s'appelle euh, un monde. Voilà, on va imaginer un monde dans lequel il y a un trou de qui qui a une convoque qui dure, qui a un CD de 2 minutes. Imagine, imagine, hein, imagine c'est le cas. Et imagine un paladin qui a une maîtrise de Zora toutes les 2 minutes. Qu'est-ce qui va se passer toutes les 2 minutes <rire> Bon, même outre ce cas-là, au Ramaster ça réduit les dégâts, etc. C'est quand même un très très fort. Ça devient un très bon talent d'honneur à euh, ne pas sous-estimer et évidemment ça peut avoir ce genre de combo avec les Draw des kicks qui peuvent faire très peur entre 3 et 3 parce que du coup ça force à avoir des stuns et, et contrôles durs sur le draws des kicks parce que les kicks ne suffiront pas à péter la convoque il y a évidemment plein d'autres situations où quand il est avec des casters bah, tu peux pas décasser les casters c'est vraiment fort donc, euh, ça devient un très gros talent d'honneur. Effectivement, Paladin n'était que top 1 des healers en PvP. Donc, heureusement, ils font des petites modifs. Bon, après la partie Shadow, ça va évidemment arranger nos amis les SP et les Demo Mais je pense quand même que c'est quand même plutôt, euh, plutôt un bon up au niveau de ce talent d'honneur. A voir ce que ça va donner hein, sur la suite. Ensuite, on a des modifications au niveau des légendaires. Infusion of Light a désormais une charge supplémentaire, comme avant, et ses effets sont augmentés non pas de 20%, mais de 30%, donc un up assez conséquent, hein, 50% d'up au niveau de cette légendaire. Ensuite, Lumière de l'Aube a une portée qui est augmentée à 40 mètres. Tous les alliés qui sont soignés par Lumière de l'Aube bénéficient de la maîtrise, comme s'ils étaient euh, proches. Ça ne dure pas 6 secondes, mais ça dure 10 secondes, donc pareil, un up assez conséquent au niveau de lumière de l'aube. Après lumière de l'aube, euh, bon. À l'heure actuelle, c'est pas, euh, pas forcément le truc le plus intéressant en pal À voir ce que ça va donner réellement, euh, une fois que ça sera en place. Au niveau du pal prot, on a une modification au niveau de ardent défenseur. Alors ça, c'était une des raisons qui faisait que le pâle pété en arène. Et que c'était insupportable de jouer contre un pâle prot dps euh, Bon, ben bah voilà, déjà, c'est déjà un peu mieux. Donc avant... Ça réduit les dégâts quand tu mets ton Ardent Défenseur, donc 2 minutes de cooldown, par euh, 10% supplémentaire. Au lieu de 20%, c'était 30%. Et quand ça s'active, ça s'appliquait également à un allié proche pendant.. Euh, qui est proche de 15 mètres. Désormais, ton Ardent Défenseur, donc pour rappel, hein, 2 minutes de cooldown, 20% de réduction et un shit death, quand, tu mets, quand il te sauve de la mort, ça restaure 40% de vie en plus. Donc au lieu de 20%, ça te restaure 60%. C'est déjà beaucoup. Et quand Ardent Défenseur s'expire sans à savoir, Prox le Shit Death, son cooldown est réduit de 60 secondes, donc tu récupères 20% de réduction toutes les minutes au final, sauf si tu meurs, auquel cas ça te redonne encore plus. Ça devient une très bonne légendaire sur un défenseur, et, et pourquoi pas, et honnêtement je trouve que le work est pertinent. Au niveau du pal Red, on a une modification au niveau de cette légendaire, qui n'était pas du tout jouée, évidemment sinon elle n'avait pas été modifiée sur marteau du Kourou. marteau du Kourou a une charge supplémentaire et augmente les dégâts de sacré fait de 4% pendant 10 secondes ça stack jusque 3 fois avant c'était 3% pendant 10 secondes ils ont beaucoup touché celle-là ils ne savaient jamais trop comment la mettre ça vient d'être très up 4% stack 3 fois donc jusque 12% de dégâts de sacré supplémentaire que tu peux faire grâce à cette légendaire ça peut être fort honnêtement ça peut être très intéressant il y a pas mal de choix qui sont pertinents en termes de légendaire mais potentiellement ça peut devenir une bonne légendaire notamment si tu joues 20 tirs Notamment si tu es 20 tiers voilà. pour, pour rappel ça marche bien avec 20 tiers ça. Ensuite On a une modification au niveau de la légendaire générale Que personne n'a jamais joué Enfin pas en tout cas n'a euh, jamais été joué sérieusement Quand tu atteins 5 de puissance sacrée Tu gagnes Blessing of Dawn Et quand tu atteins 0 de puissance sacrée Tu gagnes Blessing of Dusk Blessing of Dawn ça fait que tes dégâts et soins sont augmentés de 6% pendant 12 secondes, avant c'était pendant 8 secondes, et les dégâts rédu sont réduits de 4% pendant 12 secondes, au lieu de 3% pendant 8 secondes. Ça devient plus intéressant, ça me paraît toujours nul comme légendaire, pas assez intéressante, pas assez compétitive, mais pourquoi pas en vrai sur de l'arène, mais c'est bien le seul cas auquel ça peut être intéressant. Et encore, c'est pas incroyable non plus, mais ça peut être intéressant. Prêtre, on a une modification au niveau de im donc déjà sacré, prêtre sacré, modification au niveau de hymne divin, le gros cooldown par excellence du prêtre sacré, ça soigne tout le monde, tout le monde est très heureux, et les soins augment... sur les cibles sont augmentés de 10%, et désormais c'est plus le cas, les soins sur les cibles sont augmentés de 4% par stack, pendant 15 secondes, donc tu vas pouvoir aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, le premier sera moins fort, mais tu vas pouvoir stacker tes augmentations de soins sur les cibles, et ça, honnêtement, ça va être assez fort. Donc, uh, divin qui a été juste par le haut pour le prêtre sacré, qui était peut-être un petit peu moins joué sur Shadowlands comparé à, à d'autres extensions. Donc, uh, un up assez conséquent à ce niveau-là. Ensuite, on a une modification au niveau de sa légendaire sur le Flash Heal. Donc, à chaque fois que tu, tu castes Flash Heal, ton. Le... le casting time, le temps de cast est réduit de 0,2 secondes. Et le soin est augmenté de 3% pendant 20 secondes. Ce stack jusqu'à 5 fois sur ton heal, une fois que tu fais flash heal ça augmente ton soin. voilà, bon, bah, c'est basique assez simple, c'est augmenté et, enfin ça n'a pas été augmenté, ça a juste été euh, ajouté une durée fixe, je sais pas quelle était la durée, la durée réelle, pour être honnête en tout cas désormais il y a une durée fixe qui a été indiquée, au niveau du prêtre ombre, on a une modification au niveau de la légendaire qui fait que quand tu fais le mode mort, tu consommes des secondes de ton mode douleur et de ton toucher vampirique pour faire ses dégâts sur la cible et ça va également générer de l'insanité, sinon ça avait très très peu d'intérêt parce que dans tous les cas ça c'était pas trop sinon euh, ça a été up, c'est plus 20, c'est 30 euh, à tester en cible mais ça me paraît pas suffisant ça me paraît pas suffisant, peut-être en très très late game ou en deuxième légendaire mais en unique légendaire ça me paraît vraiment pas suffisant comparé à ce qu'on peut avoir actuellement et ensuite, on a un up de l'autre légendaire, qui était la légendaire reine, la meilleure légendaire sur la bêta de Shadowlands, qui a été drastiquement cassée en deux, nerfée. Donc, celle-ci, c'est celle sur le pet, qui fait que quand tu fais ton mode mort, ton pet se téléporte derrière la cible et va faire des dégâts de zone. C'est plus 140% de spell power, mais c'est 225%. Ça devient une légendaire très intéressante dès que tu arrives dans une situation de multi cible. À l'heure actuelle, tu n'en avais quasiment pas sur les situations de multi -cibles intéressantes. Honnêtement, je pense que ça va largement su ça va suffire à la faire repasser devant en situation de multi -cibles. Après, dans tous les cas, Warcraft, Priest, ils sont au taquet, donc t'en fais pas. Je reviendrai vers toi avec davantage d'informations avant que ça sorte pour te dire si ça vaut le coup que tu fonces sur cette légendaire-là ou pas pour du music+, ou pour des situations de multi en raid. Honnêtement, je pense qu'elle va redevenir très intéressante. N'hésite pas à farmer tes cendres d'âme. Mais attendons les sims de Warcraft Priest qui font ça vraiment bien pour en être sûr. Ensuite, on a le voleur. Alors voleur, beaucoup de modifications au niveau de l'aspect assassinat surtout. Donc c'est parti pour voir l'aspect assassinat. Donc, cut to the chase. Donc désormais, quand tu passes niveau 56, t'es un up au niveau de talent qui fait que, Envenimer augmente la durée de débiter le 3 secondes par point de combo dépensé. Voilà, c'est la petite nouveauté. Donc tu auras des up de débité à chaque fois que tu fais. qui sont augmentés à chaque fois que tu fais ton envenimé. Au niveau des pouvoirs légendaires, on a Mutilate, estropié, fait 45% de dégâts supplémentaires en saignement en 8 secondes, au lieu de 30%. C'est vraiment beaucoup, hein, ça encore. C'est 150% de hein. Envenime fait des dégâts augmentés de 5% pour chaque effet de saignement sur la cible. Donc ça c'est vraiment vraiment vraiment vraiment pas mal et ça devient une très très bonne légendaire. Ensuite, on a au niveau de Dust patch. Le cooldown restant sur ta vendetta est réduit de 1 seconde pour chaque 30 d'énergie que tu dépenses au lieu de 50. Donc ça c'est pour récupérer très rapidement la vendetta. Effectivement 50 d'énergie c'était pour 1 seconde c'était évidemment beaucoup trop faible, hein, même si c'est une spé qui récupère bien l'énergie, surtout si t'as quelques cibles. Bon, ça restait, et que Vendetta, c'est un très bon cooldown, ça a restait assez faible, donc c'est vraiment pas déconnant qu'il l'ait monté. Ensuite, au niveau de l'aspect hors la loi, on a une modification au niveau de Légendaire sur Entre les deux yeux, qui a 20% de chance, par point de combo dépensé, d'augmenter les dégâts de ton prochain pistol shot, non pas de 200, mais de 300%. Alors, Entre les deux yeux, tu encales un hein, toutes les 15 secondes environ, 15 à 20 secondes, le fait d'augmenter ses dégâts de 200% c'était effectivement très faible, 300% c'est pas mal. Est-ce que ça suffira à la rendre jouée et au-delà de célérité Je ne pense pas. En tout cas, ça peut être intéressant et ça fera des gros chiffres et ça c'est cool. Ensuite, on a une modification au niveau de l'autre légendaire, Cette celle qui était largement jouée sur la bêta, qui était très forte qui a été bien de là, donc prends avantage du flux naturel du combat, fais en sorte que ta frappe sinistre augmente graduellement les dégâts que tu fais à ta cible jusqu'à 15%, cet effet euh, au maximum va durer 10 secondes avant de redevenir à zéro et de recommencer 15% c'est énorme euh, ça peut largement valoir cette seule débitée ça devient une très bonne légendaire à surveiller, à surveiller de très très en simulation, 15% c'est beaucoup et avec un bon tracking tu peux faire des trucs intéressants même si c'est pas une spé à burst, tu peux quand même faire des trucs très intéressants avec ça, 15% c'est vraiment pas mal. Ensuite, au niveau de l'aspect finesse, après l'activation de des symboles, ta prochaine frappe ténèbre ou euh, gloom blade ou, euh, ou euh, attaque sournoise fait 50% de dégâts supplémentaires et génère 40 points, 4 points additionnels de combat. Qu'en gros, tu une frappe ténèbre, parce que c'est là où c'est vraiment intéressant, qui va faire 50% de dégâts supplémentaires et te générer 4 de combos en plus. Chaque fois que tu mets symbole. Symbole, c'est 30 secondes. Symbole, c'est 30 secondes, 50% de dégâts supplémentaires. Ta frappe ténèbre qui génère plus de combos, donc tu fais une évite plus. Bon, avoir en sim, avoir en sim. Pour l'instant, j'y crois pas trop. Mais avoir en sim, par contre, c'est une très bonne deuxième légendaire. Mais en première légendaire... Là, là, je suis un peu sceptique. N'hésite hein. pas à me dire ce que t'en penses en commentaire. Hein. Et au niveau du sort de congrégation, on a un changement au niveau de ventir. Parce qu'ils savent exactement euh, qu'est-ce qu'ils veulent faire avec. Donc, ça frappe la cible pour 50% des dégâts à l'attaque. Donc, directement, bien plus qu'avant. Ça fait en sorte que chaque combo, point de combo dépensé dans les 12 secondes frappe la cible pour un montant supplémentaire de 10% de dégâts d'attaque. Faire des dégâts avec flagellation, avec ce sort augmente ta hâte de 1% et ça reste jusque 12% après, après jusqu'à la fin de l'effet. Donc tu as 12 secondes pour stacker à chaque fois que tu fais des dégâts avec, stacker la hâte. Donc euh, sur une théorie pure, tu peux aller jusqu'à 12% d'attaque speed, de hâte supplémentaire et du coup ça va mettre des dégâts instantanés. Alors du coup la hâte c'est intéressant sur l'aspect hors la loi, c'est intéressant sur l'aspect assassinat, c'est très peu intéressant sur la finesse par contre ça fait des dégâts d'ombre ça fait des dégâts d'ombre qui sont conséquents et pourquoi pas rajouter ça avec les lames d'ombre du voleur en vrai, ça il va falloir le sim il va falloir le sim ça, ça peut être intéressant mais il faut vraiment qu'on ait des sim complètes et qu'on se dise ok, ventir, il y a un truc à faire parce qu'à l'heure actuelle les congrégations en voleurs elles sont toutes pas ouf, il n'y en a pas une qui est incroyable ce qui est intéressant c'est le fait euh, comme tout, c'est que c'est un up parce que c'est mieux que rien comparé à des classes comme chasseur, comme n'importe quelle autre classe hein, moine, chasseur, tout ce que tu veux la congrégation t'apporte pas grand-chose, hein, ils sont un peu nuls, les pouvoirs ils sont un peu nuls. Ce qui est intéressant, ça va vraiment être les liens d'âme, parce que ça va t'apporter. Typiquement, quand tu utilises ton pouvoir Kyrian, quand tu utilises ton pouvoir d'effet, tu vas gagner un boost de maîtrise, et ça c'est intéressant, parce que là tu vas gagner des dégâts, tu vas gagner des trucs, et encore, et encore, ça reste mitigé. C'est beaucoup moins intéressant que sur d'autres classes, l'hub des congrégations n'est pas énorme. Hein, voleur. Donc, ça peut vite devenir meilleur que les autres trucs qui sont pas ouf. Bref, il faut voir les liens d'âme. Les liens d'âme synergisent pas forcément avec toutes les sp Donc c'est pour ça, on va vraiment attendre d'avoir les sims. Dans tous les cas, il y a FUU sur, les, sur les, le Discord de Ravenhold, côté voleur, qui fait tout le temps des sims, qui balance des tas et des tas de sims. Donc il n'y a pas de souci. Dans tous les cas, on va être à jour. N'hésite pas non plus à rejoindre mon Discord. On en reparlera, on ira en voir, on ira checker les sims. Et dans tous les cas, je te referai une vidéo sur les changements de congrégation et légendaire d'Opti suivant qu'est-ce que ça va arriver au niveau du PTR une fois qu'on a toutes les cibles qui sont lancées sur toutes les classes c'est un truc auquel je vais bien croire ça peut être bien, ça peut être intéressant et il y a clairement un débat à simuler dessus donc ça me fait plaisir de voir que ça prend cette direction là un petit peu plus direct le 20e est un peu moins un rampe parce qu'un voleur, à part un assassinat, ça rampe pas vraiment t es un peu là pour taper bon, en va la loi, tu as un peu un système de rampe mais pas trop au final, tu mets tes dés et t'es parti en sub, t'es parti direct, donc c'est bien d'avoir des trucs qui vont direct dedans, donc à voir ce que ça va donner quand même Ensuite, au niveau des pouvoirs. Vanish, euh, des pouvoirs génériques du voleur de légendaire. Le fait de faire disparition te donne 5 points de combo et augmente tous les dégâts faits de 20% pendant 15 secondes en spay sub, ce qui était avant 15%. Et du coup, un petit up au niveau de la spay finesse à ce niveau-là. Est-ce que ça suffira à en faire une légendaire jouer en elle seule Je ne pense toujours pas. Par contre, avec tes dégâts sur un burst en sub, c'est vraiment très très bon. Et 20 secondes, c'est pas mal comme durée. Parce que ça dure avec... Enfin, 20 secondes, c'est pas mal comme durée. Ça dure bien avec tes lames d'ombre, etc. Avoir, j'y crois moyen. Mais avoir, pourquoi pas Pourquoi pas Mais en celle légendaire, j'y crois moyen pour l'instant. Ensuite, on a une modification de nouveau sur cette légendaire. Qui... Voilà, qui est là. Mais on ne sait jamais trop pourquoi. Shiv, donc Chris, fait 500% de dégâts supplémentaires. et ne coûte plus d'énergie au lieu de 350%. Voilà, bon, on verra si j'arrose pas assassinat, ça sera joué un jour. Sur aucune des autres tu t'as envie de jouer ça, en vrai, donc... Je sais pas trop, j'ai jamais trop compris quel était le sens de cette légendaire. Je le comprends toujours pas, donc là, pourquoi pas, mais je, je vois toujours pas le sens de cette légendaire, honnêtement. Ensuite, au niveau des conduits, on a du coup le conduit sur la conduite Ventir sur Flagellation, le sort de chronégation qui fait que Flagellation lâche la cible de façon... Euh, frappe la cible 4 fois supplémentaire, Initialement Et fait 50% de dégâts supplémentaires Ça pareil, ça c'est un bonhomme, Ça c'est du x2, ça c'est du x100 C'est 200%, c'est énorme Donc à voir ce que ça va donner La combo ça avec le ventir. j'ai hâte de voir les sims Et t'en fais pas, on reviendra sur des vidéos Et sur le discord voleur, sur notre discord Nous en tout cas, dans la partie voleur On en reparlera de nouveau, t'en fais pas Shaman, alors là, je sais pas si t'es prêt, mais il y a des modifications drastiques au niveau d'Elem. Déjà, dans un premier temps. Là, au niveau de Shaman, d'ailleurs, tout court, mais au niveau d'Elem également. Elem, de base, modification, Hearthshock. Donc, Orienter fait pas 210%, mais 273% de spell power. Tu vas dire, what the fuck, Elem est déjà balèze. Il est déjà top 5. Bon, plutôt 5 que 1, mais il est déjà top 5. C'est déjà une bonne spé. Il marche bien. Bon, peut-être. Bon, voilà, euh, ça a ses défauts. Ça a ses défauts, ça a beaucoup de défauts. Euh, entre autres séismes, etc. C'est son cap de cible. Mais grosso modo, c'est une spec qui dit bien. Tu dis what the fuck, mais pourquoi il booste -là à ce point-là à l'Orient de Terre Ensuite, il booste également le séisme. Et de façon drastique. Pas 0,23, mais 0,391. Le séisme va faire énormément plus mal. Quasiment deux fois plus mal. Enfin, des chiffres qui sont. Mais là on arrive à la vérité. <rire> ils ont envie que lava burst, ce soit un peu moins burst. Ce soit un petit peu moins... Voilà. Donc les dégâts viendront un peu moins de lava burst. Ce qui va changer quand même pas mal de choses au niveau de l'aspect. Donc les restos vont faire moins mal sur lava burst. Ça a changé pas mal de choses parce qu'ils faisaient mal sur lava burst, sur les shamanill. Ils vont faire moins mal. Bon, C'est pas déconnant parce que ça fait vraiment très mal. C'était même plus mal qu'un prédiscipline. Donc c'était un peu bizarre. Bon pourquoi pas à l'arrière. Et sinon en SPLM, ça fait également nettement moins mal. Ça passe de 108% à 97%. Ce qui devrait s'ajuster par rapport aux autres modifs Donc en gros ils ont envie que tes finishers fassent plus mal Mais que ton lava burst fasse moins mal C'est si en fait une modif, modif Donc ça va changer pas mal de choses En termes de légendaire, en termes d'équilibrage En termes de d'où proviennent tes sources de dégâts Pour l'instant il n'y a que LM qui a les modifs comme ça Il n'y a que LM, je sais pas pourquoi LM mais LM c'est comme ça Ils ont dit non, il y a un problème Lava burst ne devrait pas faire autant, ça devrait être les finishers Ce qui en soit n'est pas déconnant Normalement tes finishers font plus mal que tes trucs pour consommer, ou au moins autant, comme sur un voleur, mais pas à ce point-là, la différence. Donc, bon, en tout cas, c'est comme ça. Elm, grosse modif, je te laisse me dire ce que tu en penses en commentaire. Ensuite, énorme nerf, alors c'est le seul, c'est le seul qui a subi un nerf sur sa légendaire jouée. Le seul. Elm. Pourquoi Elm J'en sais rien, encore enfin, une fois. Pendant que tu castes Orientaire, Terre, ton prochain séisme ne fait pas 175% de dégâts supplémentaires, mais 100%. C'est un légendaire multi. Tu sais Orientaire Terre ce qui est un sort mono dans du multi pour prendre ton séisme. Alors ça faisait chier déjà, tu perdais un séisme et.. Et là maintenant Ça fait que deux fois ses dégâts Donc bah. bah Bah bah bah Quel est ce nerf aussi monstrueux Alors certes c'est celle que tu jouais en multi, en même MM, etc. Mais c'était pas non plus complètement boosted Je sais pas, je. Oh, oh, je suis incompréhensif. Par rapport à une telle modification, à la rigueur 150%, mais passée de 175% à 100%, une légendaire qui a été montée, qui a été craftée par les joueurs, et qui n'est même pas spécialement boostée comparée à plein d'autres classes et plein d'autres spés dans le jeu. Je ne sais pas, honnêtement, je ne comprends pas. C'était une explication balance en commentaire, vraiment, je ne comprends pas. Ensuite, spé amélioré. Donc là, on a une modification au niveau de l'avalache, qui va faire plus de dégâts. Bon, c'est normal, ça ne fait pas de dégâts, on fout de là. Donc ça me semble pas déconnant. Ensuite, on a une modification au niveau des talents. Alors là, de nouveau, euh... c'est bizarre, mais bon, pourquoi pas. Bon, en tout cas, c'est que pour l'aspect LM, j'avais peur au début que ce soit pour les deux, mais apparemment c'est que pour l'aspect LM, j'espère, sinon c'est vraiment le merde. Charge yourself with lightning, charge avec de la foudre, qui fait en sorte que tes deux prochaines chaînes éclairs ne font pas 150% de dégâts en plus, mais 300% de dégâts en plus. C'est énorme, tes chaînes éclairs vont faire vraiment très mal, elles sont instantanées. C'est fort, c'est vraiment fort au multi. Par contre, ça marche plus sur éclair. Donc, tu perds le côté éclair, mais tu gagnes le côté chaîne éclair qui vont faire beaucoup plus mal. Bon, en soi, ça me paraît fort. Ça me paraît vraiment pas déconnant. C'est x2, par rapport à ce qu'avant, ça marche plus sur éclair. Donc, tu perds en mono, mais est-ce que c'est vraiment très grave C'est une question. Je, je sais pas. Honnêtement je sais pas à quel point ça va te péter ton mono. mais en tout cas le fait que ça va d'autant plus ce multi, pourquoi pas Donc modif en tout cas de Stormkeeper. Grosse modif hein Vraiment surprenant que le chaman ait pris autant de modifs. Hein. Et ensuite on a une modification au niveau de sa légendaire la plus sexy à mes yeux, ce qui est vraiment sympa et celle qui était très forte sur la bêta. Euh, actuellement elle est pas très jouée, on préfère celle où je pense, tu poses le totem Fury des vents, t'as 100% de Fury des vents pendant X secondes et que tu peux refaire que toutes les minutes. Désormais, ça devient très intéressant parce que celle-ci, elle devient up. Donc, consommer 5 charges de maelstrom, donc ce que tu consommes habituellement déjà, va faire en sorte que tu vas reset le cooldown de ta prochaine frappe tempête. Et ta prochaine frappe tempête fait 30% de dégâts supplémentaires. Ce qui est très cool, c'est que celle-ci, tu une rotation complètement fluide avec. Tu es 100% fluide avec. Ici, c'est juste trop, trop bien. Donc, ça... Tu vois, tu vas kiffer quand tu l'es joues, Elle est vraiment kiffante. Et 30% de dégâts en plus sur la frappe tempête, c'est pas mal. Est-ce que ça va rivaliser avec celle sur le totem fury des vents? J'en sais rien. Bon, il faut le sim. Faut le sim. Faut le sim sim sim. Et, et je reviendrai dessus quand on aura plus d'infos sur le sim pour savoir exactement laquelle elle est la mieux. En tout cas, elle a été up et ça fait plaisir parce qu'elle est vraiment cool cette légendaire. Au niveau du shaman resto, on a un up au niveau de sa légendaire qui était déjà jouée en même plus et compagnie sur Enfin, ça dépend, mais des fois, elle était joint un peu plus. Sur le fait que quand tu utilises ton totem de mana, le cooldown de ta prochaine vague de soins et chaîne de soins est réduit de 50%, et le coût en mana de ta chaîne de soins et de ta euh, et de ta vague de soins sont réduit de 40% au lieu de 20% pendant 10 secondes. Ce qui est un up sur une bonne légendaire, une légendaire well-rundée, hein, sur la gestion de la mana et compagnie. Et donc, pourquoi pas, 25 à 40, c'est pas déconnant sur la réduction du coût de mana. Donc, euh, ça me semble plutôt bien. Petit up sur cette légendaire. Euh, pouvoir d'anima, on va passer, c'est pas très intéressant. Au niveau du démoniste, alors là, pareil, de nombreuses modifications. Un, les démos Affli peuvent souffler, ils vont rester top 1. Ils vont rester invaincus, top 1 ou uh, top 1 équivalent avec le trou d'équipe, mais plutôt top 1 quand même. Ils ont remis les dégâts de l'extase à ce qu'ils étaient avant. Donc euh, plus de nerfs au niveau du démo affli, ça a été annulé. Plus de nerfs sur le démo affli qui va rester top 1, d'autant plus ils se sont dit, non, les joueurs ont vraiment bien râlé, on va les up, alors du coup, en PvP, on va les rendre vraiment très forts. Ah bon Il y avait déjà la malédiction qui slow, c'était pas assez. Non, c'était pas assez. C'est vrai que Demonis, c'était pas top tier, c'est top, top 1 en RBG, en arène, en 2v2, c'est correct, et en 3v3, c'est pas mal, c'est pas boosted, c'est pas trop fort, il y a mieux, mais euh, c'est déjà très, très très complet parce que tu peux slow juste avec ta corruption. Alors ça c'est un autre problème qui sera adressé à une vidéo à part, ça ne devrait pas, la correction du démo ne devrait pas slow. Tu ne devrais pas avoir une légendaire qui te force à jouer cette légendaire et qui te donne qu'un gameplay qui fait en sorte que ton gameplay en arène est tourné autour d'un pouvoir embarqué. C'est vraiment bizarre et c'est pas bon. Faut que ce soit le core design de ta classe qui marche, pas une légendaire qui fait que ça marche. Sinon c'est la merde, quand tu retires cette légendaire, il n'y a plus rien qui va. Bon ça c'est un autre sujet, mais bon bref, passons. En PVP. Ça a été drastiquement up. Trois talents d'honneur. Le premier, celui-là, sur la malédiction amplifiée. Au lieu d'avoir 45 secondes de cooldown, c'est 30 secondes. Pour rappel, t'as des trucs très forts en malédiction. Par exemple. Tu peux empêcher que l'ennemi te fasse des critiques. Tu peux annuler complètement une combustion de mage. Ouais, faut Il faut qu'il se dispelle, etc. Mais en attendant, tu l'annules. Tu peux augmenter le temps de cast de 30% supplémentaire. Tu peux réduire de 20% supplémentaire la vitesse de déplacement du Très, très fort. Très, très fort. Très bonne malédiction. 30 secondes de cooldown, ça devient vraiment fort. Ensuite, up monstrueux d'un nouveau talent de PVP casting circle. Tu castes un, cer un cercle en 0,5 secondes, donc très rapidement, qui fait que tu peux pas être interrupt et tu peux pas être silence pendant. Pendant 8 secondes, ça a 1 minute de cooldown. Avant, ça retirait cet effet sur Ending Resolve, sur ton CD défensif. C'était assez logique. Maintenant, ça ne fait plus. Tu l'as sur Ending Resolve et tu l'as via ce cerf. 1 minute de cooldown. Excellent. Et le troisième truc, le truc que tu prends dans tous les corps à corps et, et qui est trop fort, protège l'armure démoniaque, protège la, le caster, augmente ses HP max de 5%. En plus de ça, augmente son armure de 120% au lieu de 90%. C'est déjà un truc que tu jouais, c'est déjà très fort Ça va te permettre de tanker d'autant plus Tous les guerriers et paladins et compagnie Que tu peux déjà kite avec ta forme de fée Que tu peux kite avec ta pente démoniaque Que tu peux kite avec le conduit d'endurance sur ta pente démoniaque Qui fait que euh, sur ton TP et que quand tu prends ton TP tu vas plus vite Que tu peux kite avec ton TP déjà Que tu peux kite avec une malédiction qui reste quoi qu'il arrive Parce que ta corruption met un debuff Qui n'est même pas ta corruption et que même si on dispel y a encore ce débuff. Donc là on te rajoute encore un outil Pour casser des corps à corps Démoniste Alpsicron va vraiment être très fort en PvP, honnêtement. Alors, le, le seul vraiment défaut de la guerre actuelle, c'est que tu dois être en ligne de vue pour caster tes, tes ruptures, tes extases magnifiques. Et du coup, tes notes ne font pas suffisamment mal à elle seule, même si tu prends le talent d'honneur qui les fait plus vite pour suffire le kill. Ouais, ça fait quand même déjà mal, hein, mais... Euh, mais euh... Bon, euh, voilà, ça reste très fort. Trois gros web sur le ministre Je suis très surpris, honnêtement, de tout ça. Hein. Si je vous ai mis, si tu veux être content. Je suis surpris que ça soit autant up. Alors effectivement, c'était pas top 3 à l'heure actuelle, c'était déjà fort, mais c'était pas très fort. Donc, qu'il up, pourquoi pas. Mais à ce point-là, les 3 up à la fois, ça me paraît vraiment fort. T'as un truc, dans toutes les situations qui te servira, t'as un truc contre tous les corps à corps, t'as un truc... Augmenter sur les malédictions, t'as déjà un d'autres très bons talents d'honneur et ils t'ont remis les dégâts de l'excès à ce qu'ils étaient. Bon, là, si tu peux pas être bonheur, je sais pas. Ensuite, on a des modifications au niveau de deux légendaires. Maléfique Rapture, augmente les dégâts de ton prochain drain d'âme, Shadow Bolt, etc. de 35% pendant 10 secondes qui stack jusqu'à 3 fois. Légendaire qui était très fort sur la bêta de Shadowlands. Désormais, c'est plus 25%, c'est 35% stack jusqu'à 3 fois. Est-ce que ça suffira à le faire jouer c'est possible, mais ça peut revenir, ça peut carrément revenir. Ensuite, modification au niveau des cibles qui meurent par agonie ou corruption appliquée sur eux te donne Rise of Corruption, qui est une légendaire de base plutôt pour le Mythique Plus, qui augmente les dégâts périodiques que tu fais de 6% pendant 30 secondes, ce stack, jusqu'à 5 fois. Donc tu peux avoir 5 stacks de 6, donc tu peux avoir 30% de dégâts en plus sur tes effets de dot permanent ça peut être très très fort et ça va être assimé également au mythique plus mais du coup elle devient vraiment vraiment plus intéressante pour rappel c'était 5% pendant 20 secondes désormais c'est 6% pendant 30 secondes 30 secondes tu auras quasiment tout le temps des trucs qui meurent à part quand il y a un boss sinon tu auras quasiment tout le temps des trucs qui meurent ça peut devenir fort après effectivement c'est pas forcément tes dots qui font le plus de dégâts ça peut être ton extase mais quand même ça reste vraiment fort ça reste très solide et dans des situations où tu as des créatures qui meurent en permanence ça peut vraiment devenir cool au niveau de l'aspect démono, de mono, up de 3 légendaires, les 3 qui étaient les moins joués. Donc Shadow Bolt, donc euh, trait de l'ombre, augmente les dégâts de ta prochaine démon bolt, pas de 8% mais de 15%. Stack jusqu'à 4 fois, durée 20 secondes. Le truc c'est que démon Bolt savait pas assez de dégâts, c'est plutôt tes pets qui font les dégâts, donc c'est pas forcément incroyable. Ensuite, up au niveau de celle qui fait que à chaque fois que tu dépenses des chars d'âme sur ta main de gultan, tu augmentes les dégâts de ton prochain Dressalker. Donc pas de 3% mais de 4%. Est-ce que ça suffira? Je ne sais pas. Ensuite. C'est pas dire, du coup. Implosion. Okay. te donne 1% de hat pendant 12 secondes pour chaque imp qui explose. Quand c'est la euh, uh, touche au moins 3 cibles, tu gagnes 5% par imp. Et c'est plus 8 secondes, c'est 12 secondes. Ah, ça peut être pas mal, en vrai. Parce que 12 secondes, ça devient déjà beaucoup plus sympa. Ça, ça paraît, ça va être à tester, à voir. C'est surtout du mythique plus, évidemment. Euh et tu arrive à avoir beaucoup de cibles, à voir, à voir ce que ça peut donner. 12 secondes c'est déjà nettement plus honnête que 8 secondes, c'est quand même 150% d'up au total sur les l'effet de la légendaire, donc ça peut être nettement plus sexy, 8 secondes c'est vrai que c'était très très court comme l'oeuf. Et au niveau du Destru, on a un up au niveau de Chaos Bolt, Chaos Bolt, la légendaire qui était... On se dit à chaque fois, bon, peut-être que palier 3 elle existera, ils l'ont un petit peu up de façon à ce qu'elle soit peut-être quelque chose au palier 2 ou au palier 3, le fait de faire Chaos Bolt. Augmente les dégâts de ton Chaos Ball de 25% et réduit son temps de casse de 20%. Plus pour une durée de 3 secondes, mais pour une durée de 4 secondes. Donc ça te laisse plus de temps pour le faire. Cependant, il faut quand même un montant de hâte assez conséquent. Et de là est ce que ça passe au-delà d'une autre légendaire, c'est pas dit non plus. On reviendra pareil avec des sims, etc. Une fois qu'on en saura davantage et que toutes les sims auront tourné, 4 secondes c'est déjà vachement mieux. 3 secondes c'était court, mais il faut vraiment des gros montants de hâte pour la rentabiliser. Au niveau des pouvoirs d'anima, euh, bon, qui okay, on s'en fiche, hein, ce sont des pouvoirs d'anima, ça ne change pas grand-chose. Au niveau du guerrier, du gros guerrier, là on a des modifications pareilles de partout, donc soit prêt, c'est parti. En plus, j'aurais des trucs à te montrer en termes de stats derrière, donc ça va être cool. Donc au niveau du guerrier arme, le fait de faire plus slam, donc euh, heurtoir, mais de faire fulgurance, a 40% de chance de reset le cooldown de ta frappe mortelle et de réduire le coup de rage de ta prochaine frappe mortelle de 15 secondes. Ça devient nettement plus intéressant, parce que Art war c'est un truc que tu cales pendant les creuses, pas bah, ton truc principal, ça t'arrive pas à grand chose. Et, et au final, c'était naze, voilà, c'était naze. Ça devient nettement plus intéressant, on va voir après en termes de stats. Ça devient une légendaire qui est jouable en tout cas. Et, et c'est cool. Euh, elle est pas top 1, mais elle est jouable. Ensuite, du coup, elle fait déjà beaucoup plus sens avec tout le tout kit du guerrier. Hein, parce que toi, elle est vraiment là juste pour combler quand t'as rien à faire. Là tu peux enchaîner déjà nettement plus. Tu peux mettre des vrais conduits qui vont avec. Tu peux mettre le conduit sur la frappe mortelle qui a de chance refaire des frappes mortelles. Il y a des builds, il y a des trucs à faire avec celle-ci, avant il n'y en avait pas. Ensuite, frappe mortelle a non pas 15% mais 25% de chance d'appliquer Colossus Mash sur ta cible pendant 5 secondes et pendant 6 secondes. Wow, tant mieux, parce qu'une chance sur 4 c'est déjà mieux. Alors 15% c'était très très très très faible. Une chance sur 4 ça reste. Féble. Frappe du Colosse, pour rappel c'est 30% de dégâts supplémentaires sur la cible pendant 6 secondes euh, Le truc ça serait bien si tu avais celle là et celle là avec Et tu remets les trucs sur les frappes mortelles pour en faire deux fois où tu as des grandes chances que ça proc Quand tu auras deux légendaires ça sera badass Pour l'instant ça reste en dessous, ça reste du RNG Une fois sur 4 sur ta frappe mortelle en seul légendaire c'est pas suffisant Mais en tout cas c'est un, un petit top quand même On va voir un petit peu pareil tout à l'heure Enduring hein, Blow ce que ça donne c'est pas mauvais non plus hein, euh, Mais c'est du RNG quoi. Ensuite, exploiter, exécution fait en sorte, ou blâme, hein, fait en sorte que tu cibles prennent 50% de dégâts supplémentaires de ta prochaine frappe mortelle qui se stack jusque deux fois. Avant c'était 25%. Est-ce que ça sera suffisant C'est pareil, on va aller le voir très rapidement, juste après sur, euh, sur la page de Sim. La réponse est.. Probablement pas, <rire> en gros tu remets déjà des frappes mortelles donc c'est intéressant mais tu en remets que juste pour refresh blessures profondes si tu n'as pas déjà pu refresh avec tes autres sorts, avec Ravageur, avec, euh, avec la frappe du colosse etc, donc au final il y a des cas dans lesquels tu dois remettre des frappes mortelles mais il n'y en a pas tant que ça et au final généralement tu préfères quand même spam euh, overpower, execute, overpower, exécute et Ok, mettre une frappe mortelle, ça peut être bien parce qu'elle va être boostée par tes overpowers. Elle va être boostée euh, par euh, ça et ça peut être cool. Mais bon, on va voir juste ça après aussi, de toute façon, n'inquiète pas. Au niveau des talents d'honneur du War Fury, 400 de rage, vous voyez, c'était un peu beaucoup. 40 de rage pendant 4 secondes. Retire tous les snares et les routes qui sont sur toi. Mais un coût de 5% de DHP. Donc, un bon talent d'honneur, 20 secondes, qui a été ajusté. C'est normal. Ensuite, euh, Sanguinaire, augmente ta hâte de 1% pendant 12 secondes au lieu de 8 secondes qui se stack jusqu'à 5 fois. C'est bien mieux. Ensuite, ça, évidemment, c'est normal. saccager euh, a 20% de chance de réduire le cooldown de Témérité et de la génération en régénération d'enragé de 1 seconde. C'est pas énorme, c'est pas déjà monstrueux. Une genre sur 5, c'est pas, pas ouf. Mais en plus, c'était que les critiques avant. Alors, tu l'avais vraiment jamais. Bon, là, ça devient un peu plus correct. Ensuite, on a Wheel of the Berserker qui était up également. Quand Témérité expire, tes critiques sont augmentées de 7% pendant 12 secondes. Ah, voilà quelque chose qui me parle. Le tes raging blow, donc tes couches déchaînées vont refresh la durée de cet effet. Donc tu peux le garder en permanent 12 secondes tes, tes coups déchaînés. Généralement tu le maintiens large ton uptime de ce buff. Et tu mets tes mérités directement, donc c'est plutôt pas mal. Donc encore une fois on va aller voir ça juste après hein, les pouvoirs. Au niveau du War Prot. Et au niveau du pouvoir Ring Carver. Donc la première attaque. Avant c'était la première attaque que tu interceptes avec Intervent. Donc ça c'est les pouvoirs de n'importe quelle classe. Te donne ignorer la douleur et fait en sorte que ton prochain euh, non du Warprod pardon et que ton prochain revenge ne coûte pas de rage et fait 200% de dégâts en plus. Et là ça dit que charge et intervention te donne shield block à ah, et te génère 20 de rage. Ok, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal Ok, ça devient intéressant. C'est vrai qu'avant, c'était un peu claqué. Hein. Fallait réussir à intercepter avec intervention sur quelqu'un. Alors du coup, en PvE, tu n'y arrives jamais. Parce que bah voilà, il faut que ça soit vraiment sur quelqu'un. Enfin, tiens, c'était trop le bordel. C'était trop le bordel. Il est trop situationnel. C'était pas jouable. Et là, maintenant, charge et intervention te donne shield block. Et là, ça devient nettement mieux. Plus revenge et te génère de la rage. Vraiment intéressant. Ça, c'est cool. cool. Et au niveau de la de la légendaire sur euh, le shield wall, sur le mur prot, qui faisait en sorte qu'il y avait 50% de cet effet qui allait sur tes potes Désormais, Wall euh, a une charge supplémentaire et donne 50% de ça fait à tous les membres du groupe. Ça, ça devient très intéressant, ça, une, ça, devient, ça donne une raison d'avoir le WarProt en raid. As une charge supplémentaire, 50% d'effet de, de raid, bordel C'est trop fort, c'est vraiment très très fort, hein, c'est très très bien. Un mur MurProt sur tout le monde là, ça devient super intéressant et ça te donne envie d'avoir un Anton raid. Et je suis très content de cette modif de légendaire, je trouvais que c'était déjà un intérêt cool pour le War. Donc ça, ça fait grave plaisir des modifs au niveau des trucs d'anima, et la légendaire générale on a un up des dégâts au niveau de tourbillon, euh, s'il touche plus de x cibles sur la version proc du guerrier honnêtement je pense pas que ça changera quoi que ce soit et du coup au niveau de nos petites cimes, pour voir un petit peu qu'est ce que ça donne on a la partie de gauche qui correspond au live donc actuellement et la partie droite au ptr donc au patch notes, en question qu'on est en train de lire depuis tout à l'heure donc le ptr au niveau du War Fury donc dans le cas où il est 20 tirs, c'est dans tous les cas signé euh, Of the Terminatum King qui est largement le meilleur 7,7% up. Donc c'est celle qui fait que quand tu claques tes mérités Tu as des chances de machin, quand tu claques tourbillon, Tu as des chances de machin, c'est celle-ci Donc celle qui est largement au dessus et qui a déjà joué La légendaire générale du War, évidemment on ne change pas Toujours la même valeur, par contre on peut voir que Will of the Berserker par exemple est nettement plus haut Typiquement Will of the Berserker Pour rappel c'est celle qui fait que quand tu t as tes mérité, mérités qui expirent, tu augmentes tes taux de critique et pendant, ça dure pendant 12 secondes au lieu de 8 secondes. Désormais, c'est un up qui représente 4,3% de ton DPS quand tu joues Dragon Roar. Ça peut, être, ça peut être pas mal, voilà. Même si tu joues Dragon Roar, ça reste très correct. Du coup, tu tournes à 4,32% d'up de DPS, mais ça ne change pas ce que tu jouais déjà. Au niveau du guerrier armes, dans le cas où tu es ventir évidemment, signé reste pareil, meilleur, comme tu as pu le voir sur les petites vidéos de classe que j'ai pu faire avec la Miwark. 7,56% d'up, donc ça reste toujours très très fort et largement au-dessus. Et sinon, si tu joues Battle Lord avec Dreadnought, donc le dernier talent, sur, euh, la talent sur, la, sur, sur la fulgurante, ce qui fait que tu as deux charges de fulgurance et qu'elle fait une zone devant elle, comme en arène, ça représente un up désormais de 2,92 de DPS et un during blow de 2,81. Pour rappel, lord a été largement revu, hein, et donc lord fait en sorte que ce soit pas ton Heurtoir, mais ta Fulgurance, qui a des charges supplémentaires, et euh, te reset euh, a des chances de te reset ta Mortal Strike et réduire son coût. Pour rappel, du coup, Enduring Blow, c'est le truc qui fait que ta frappe mortelle a des chances de t'appliquer le debuff Frappe du Colosse sur ta cible. Donc avant c'était 1,61 et 1,03, et désormais c'est 2,9 et 2,8. Et là, le cas où on est encore le plus content, et on peut le voir, du coup, c'est que désormais, si tu n'es pas ventir, ton option, ton option, ta meilleure option, ce n'est plus la même. Avant, on avait, euh, quand on était Nightfire, on avait Enduring Arms. Désormais, c'est passé en deuxième, et on a un gros up de Enduring Blow, qui est désormais premier euh, quand tu ne prends pas forcément le talent Dreadnought avec. Enduring Blow, pour rappel, c'est... C'est celle celle-ci qui fait que ta frappe mortelle a 25% de chance d'appliquer les frappes du colosse. Ce qui fait que tu mets 30% de dégâts supplémentaires sur la cible. Ça augmente en up, en mono-cible désormais. Donc quand tu n'es plus 20 tirs, tu as un up assez conséquent de 6,33% de ton DPS. Donc tu vas faire un build qui est bien plus autour du coup de ta frappe mortelle. Notamment avec les conduits qui font que ta frappe mortelle a des chances de refaire une frappe mortelle et compagnie. Et tu as du coup une nouvelle ouverture de build qui peut changer la donne sur un guerrier. Et du coup, ce sera tout pour cette vidéo. Donc, évidemment, n'hésite pas déjà à mettre un gros pouce bleu, Fall à mettre un gros pouce bleu, à mettre un commentaire pour le référencement. Et surtout, pour me dire qu'est-ce que t'en as pensé. Est-ce que t'es hypé des modifications Est-ce qu'il y a des trucs sur lesquels t'es content Est-ce qu'il y a des trucs sur lesquels t'es tristesse, t'es gros chagrin N'hésite pas à tout me dire en commentaire, à partager la vidéo à tes amis également. Voir à t'abonner, on va vers les 40 000 et on y va tout droit. Je te souhaite une excellente journée. Prends super bien soin de toi et on se retrouve très vite.